Y'a pas vous êtes bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui, celle-ci va sortir tard, je le sais, sans doute après City-PSG, je ne connais pas le résultat de ce match au moment où je tourne cette vidéo, je souhaite juste à Paris hein, de, de réussir à effectuer un exploit en terre mancunienne, un petit peu comme... oh. Comme l'équipe lyonnaise l'avait fait, il y a un an de cela. Donc c'était assez marrant parce que vous m'avez souvent demandé est-ce que tu vas ajouter un élément de décor, etc. Et après le popcorn d'hier où j'ai eu l'immense chance de rencontrer Didier Drogba, je suis reparti avec ce petit cadeau offert par PA. Donc merci le frère PA pour cette petite relique. Donc c'est la une de l'équipe de quand l'OL avait battu Manchester City et je souhaite aux Parisiens de réitérer l'exploit. Ça se trouve au moment où je sors cette vidéo, Paris s'est pris 3-0. Mais bon, ça à la rigueur, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas, je ne suis pas fan parisien. On se retrouve aujourd'hui pour du Vanguard. Ça fait quelques temps que j'avais pas fait une vidéo comme ça avant. Vanguard, un petit peu monté, euh, c'est bête mais effectivement ça fait longtemps que j'avais pas record un truc sur Vanguard et euh, moi j'aime toujours le jeu donc je suis très content d'être dessus, c'est simple, sur mon Discord, donc c'est un Discord Call of Duty FR pour réussir à trouver des gens etc, vivre la vie du jeu et tout, il y a du monde tous les jours pour jouer et tout c'est top, il y a une, un petit classement, tu as une, un petit bail vos classes, donc c'est les abonnés qui donnent leur classe euh, en mode pour conseiller les autres, tenez si vous avez besoin de trucs et c'est très utile, dessus je suis allé voir ce que ça proposait et j'ai vu que quelqu'un avait proposé aujourd'hui une petite classe et je me suis remarqué que aujourd'hui, enfin j'ai remarqué que, euh, cette année qu'on aux autres années j'ai très peu fait des vidéos où je vous conseille des classes donc vous savez quoi au lieu de conseiller une classe je vais aller voir ce que les abonnés conseillent tester in game et voir si je valide ou pas donc voici la classe vous la voyez ici petit stg 40 que j'ai en or depuis une petite classe avec un silencieux mx le vdd 760 05 b déflecteur à doigts, tactique constance vital classique avec chargé à bloc alors moi j'utilisais un poignet anti-sulfro il a pris la poignée granuleuse avec le chargeur de 30 cartouches de petit calibre pour les dégâts en plus les balles allongées pour toucher plus vite et la poignée prête m3 moi j'aimais bien la poignée carver voilà la numéro 1 je l'aimais bien le contrôle de recul, etc. Mais celle-ci permet de viser plus vite. Donc en soit, tu peux trouver un équilibre assez cool. Moi, j'utilisais le booster de recul, lui, le silencieux. Mais je me dis que cette classe peut être quand même un petit peu sympa. Donc j'ai envie de tester. Tu sais quoi, d'ici une dizaine de jours, en plus, va sortir la saison 1 bientôt. Et euh, j'aurai quelque chose à vous annoncer vis-à-vis -vis de cette saison 1 qui, qui me fait plaisir. Mais dans ce cas-là, j'ai testé la. Euh, enfin, euh, je veux dire, j'ai euh, ma petite classe. Vous l'avez vu. Allons tester in-game. C'est parti. Let's go, baby. On est in-game sur la classe de l'abonné. Alors, je vous ai dit sur ce jeu, tu peux très vite soit pourrir ton arme, soit voir euh, genre euh, dinguerie tu vois est ce que le frérot a pourri son arme ou a dinguerie ok j'ai je... un mauvais feeling <rire> pour être tout à fait honnête avec vous là comme ça de, de, de prime abord je dirais voilà on essaye de, de parler français correct je, je n'aime pas ce que je vois voilà, tout dégage déjà on a un deuxième voilà tout dégage aussi ça fait un joli moins 2 moins oh. 3 Let's go, on a mis le code chiffré, on est sur une petite série de trois. venez. Viens là petit chien, viens là, viens là, viens là, viens là, tu crois quoi Non en vrai j'ai taillé un peu mais mais en vrai ça va, le feeling est pas si mauvais sur son arme. Pas incroyable mais pas si mauvais. Bon vous avez un Zach qui devant vous est de très bonne humeur les amis, j'ai de très bonne humeur. Notamment parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses à l'heure actuelle dans ma vie. Alors j'avais pas eu une FAQ, une FAQ assez complète où je réponds à beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de choses... Attends, on va refermer. Beaucoup de choses à mon propos ou pas Ah enfin, si c'est surtout à mon propos on va dire Et je parle notamment du rythme que j'ai en ce moment Entre les différentes émissions Ouf les différentes émissions, les choses que je propose, une vidéo par jour pendant un mois et c'est vrai que le rythme de travail que j'ai en ce moment est très élevé mais je suis très satisfait entre la Zac Cup, Zac en roue, libre loop, le passage à Popcorn, je... les allers-retours à Paris et tout, c'est très élevé mais c'est très satisfaisant. En ce moment, franchement, je suis grave épanoui. Et vos retours et le soutien que vous m'apportez sur tout ce que je fais, franchement, la folie. Alors, juste, je le dis direct, croyez pas que je vous chez la bite. Hein. Franchement, oubliez pas que vous êtes des petits chiens pour la plupart. Mais en dehors. Le mec. Mais en dehors de ça, sincèrement, je, je ne peux que vous remercier, frère. Franchement, j'ai juste le, le mot merci qui me vient dans le cœur. Merci, les gars. C'est exceptionnel de se sentir soutenu euh, sur quasiment tout ce que je tente. Et je trouve ça extrêmement gratifiant et satisfaisant. Je suis en série de 11. On parle, mais je suis en série de 11. 12. 12. Les informateurs les plus chauds de ta région, dans un instant, hop, les informateurs locaux. Il est juste là le, Ouh, le double <rire> Mais en fait elle est trop bien ça, son arme elle est trop trop bien, je suis en série de fou là. Hop là, mais je suis en série de 15, attends mais ce serait pas ma première nuque. Série 16, attends. 17. Ma, ma meilleure série, pour l'instant, sur le jeu, elle est de 18. 18. On va reculer léger. 19. Attends, 19. 20. Ok, on est en série de 20. Attends, les gars, on va tenter la nuque. Vous savez quoi Je vais tenter la nuque, je vais camper un petit peu. 22. 22, les gars. Aïe. Aïe aïe aïe! Non! Non! Non! Oh, je meurs pas! Si, je me. Jamais... What? Mais non! What? La gamme, elle m'a eu à travers le mur! Non, elle était pas à travers le mur. Oh là là! Série de 22, je viens de faire ma plus grosse série ever! Mais bien sûr qu'elle est pète sa mère, son arme elle est trop trop bien! Ouais. Moi, du coup, j'ai pas capturé le B, j'aurais pu le faire, mais. Ouah, wow, série de 22 comme ça! J'aurais pu mieux faire sur la fin! Mais on se, refait, on se refait des petits informateurs! Hop! Voilà, et on va, aller recapturer, on va aller capturer le B là. Oh la game de fou Je m'y attendais pas Tu sais j'ai lancé comme ça, je me disais mais j'ai pas encore fait la nuque sur le jeu parce que j'ai pas encore suffisamment tryhard ou un truc qui m'ait tenté de la faire tu vois. Il faut aussi tryhard pour la faire et donc, du coup... Euh... C'est pas encore ce que j'ai fait. Mais là j'avoue que cette petite série, elle m'a fait bender, tu vois. Elle m'a fait bender, là j'ai bendé. Là, là je bande. Hop. Ils sont où. Y'a un bien un malinois qui va arriver là tout de suite. Et tu meurs monsieur, mais en fait ils sont tendres, il y a peut-être moyen de refaire une nuque, hein. parce que fran franchement ils sont tendres En face j'aime beaucoup la tendresse, mais au début j'ai dit que j'avais un mauvais feeling avec l'arme, mais en fait elle est bien hein. Je tue très vite T'es silencieux et tout, tu fais pas de bruit Ok, ça de 6 Très bien, on est sur en série de 6 On repose le code chiffré 7 Peut-être encore un là Je rush sur A, en fait en rushant sur A comme ça en me retournant je me dis si quelqu'un me voit il va me chase, et moi je me retourne je vise et on est bien <rire> Mais en tout cas là franchement là euh, la forme est énorme et en plus là à l'heure actuelle je vous l'ai dit dans 3 jours je vais au Danemark Enfin dans 3 jours, demain je vais au Danemark et j'y suis pour 3 jours et vous allez avoir votre dose de vlog Donc ceux qui aiment, oh dommage, ceux qui aiment les, les, les contenus de type vlog sur ma chaîne Donc tu sais quand vous regardez des vlogs un peu euh, en string avec vos meufs là et bah vous allez pouvoir... Euh... Vous allez en avoir SOON sur ma chaîne. Et ça, ça fait très plaisir. Ok, il y en a un là, un là. T'es mort, je regarde à gauche. Je regarde à gauche, il va avancer. Viens là, Bourrico T'es mort, Bourrico <rire> Attends, hop, tac, magnifique. Alors ça, c'est un petit glitch avec les, avec euh, post-mortem où tu peux avoir des informateurs locaux encore et encore. On en profite, mais il va falloir qu'il le règle hein, quand même, hein, parce que bon, c'est pas terrible. Dites-vous que la Zac Cup a très bien réussi le samedi dernier je vous remercie d'avoir suivi et soutenu autant mon initiative de tournoi. Par contre je vais être tout à fait honnête. Le jeu a pour l'instant pas trop de bugs trop handicapants. Quand je dis des bugs trop handicapants, c'est des bugs en mode qui rendent le jeu purement jouable. Par contre le jeu a plein de petits bugs qui, te... qui ont un peu niqué l'expérience du tournoi. Enfin légèrement. Et je vais vous parler d'un bug que j'ai vu et qui était trop drôle. Enfin trop drôle. Non il était pas drôle, mais il était trop bizarre. Pendant la Zack Cup, j'ai eu un bug où en code casting, il y a certaines maps précises. Oh J'avais failli faire le triple encore. J'ai euh, certaines maps de SND qui faisaient cracher le code casting. C'est-à-dire que il y avait certaines maps que je ne pouvais pas commenter. Justement parce que ça.. Justement parce que ça buggait. Justement. Parce que, genre, après un round de SND, on passait sur une sorte de frame, tu vois, genre en mode, tu sais, une animation de chargement de map, machin, la ma Et cette animation faisait crasher le jeu. Alors, autant te dire vraiment que, pour un jeu triple A, gros budget, mes couilles, quasiment, on va dire, plus de deux semaines après sa sortie, le fait qu'il y ait encore un bug comme ça. Ou acti, les gars, des fois, vous avez vraiment 54 ans révolu, On hein, va falloir penser à résoudre ces soucis. Alors, en fait, je vais vous dire pourquoi au début j'avais un mauvais feeling avec son arme, c'est parce qu'elle a pas une cadence de fou, mais c'est compensé par plein de plein de trucs vu que ça fait quand même de gros dégâts. Allez, re recapture derrière. Aïe dommage, dommage, dommage. Là vous savez ce que je me suis senti Je me suis senti vraiment bouffonné. Et là les joueurs PC ils vont me ressentir. Vous savez pourquoi est-ce que je vous dis ça Est-ce que je me suis senti bouffonné ou je sais pas quoi C'est parce que là je me suis co sur mon compte. Et tu sais genre moi je suis co à plein d'endroits, etc. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué. qui a joué sur mon compte Call of Duty. Et donc du coup, le gars qui a joué, il a mis ses touches. Et donc je me retrouve avec les touches, des touches que je ne connais pas sur mon propre jeu. Alors j'ai essayé de les remettre pour certaines, mais là par exemple, regardez, je ne peux pas regarder le score. Je pense que je suis top hein, je pense, parce que je fais quand même une grosse game, on fait une grosse série de 22 et tout. Mais tu sais, c'est comme si tu te sentais sale. Comme si quelqu'un était rentré dans ton appart pendant que tu pas là. Oui, la définition d'un cambrioleur, mais sans déconner, ça me fait pas plaisir du tout. Oh, ce qu'il vient de prendre, baby Tu récupères ton compte avec des touches différentes, ça fait mal. C'est le lavage à 90 ici les amis, c'est. Oui oui, non mais venez, y a pas de problème. Oh, oh, oh la session de Slay elle est noire Noire mon gars Noire de fou Mais regarde ce que j'envoie C'est trop marrant, désolé de lever la voix quand j'envoie du Slay mais. J'avoue que j'ai du mal à m'en empêcher Oh sa mère la session euh, sa classe est plus que validée Oh la classe de cet abonné est exceptionnelle Franchement je tiens à le dire elle est incroyable On en voit vraiment du sale avec Alors bon on est en train de deux cap J'avoue que pour l'instant j'ai pas été au service du collectif S'il y a un truc que ce jeu m'a enlevé Et qui avant me faisait beaucoup rager Euh en stream, et je trouve ça dommage de rager en stream, c'est euh, que avant je, je, je voulais gagner mes parties, donc du coup, quand mes alliés ne jouaient pas l'objectif, ça me faisait rager. J'avoue que cette année, j'essaye moins de gagner mes parties qu'avant. J'essaye toujours, mais il y a des moments, si on gagne pas, d'une, je m'en bats les couilles, et de deux, je me mets pas... à. On va dire autant au service au co du collectif qu'avant. C'est avant, c'était important pour moi de me mettre au service du collectif. Essayer de gagner ma game, tout ça, machin. Maintenant, j'avoue que gagner la game, m'en bats les couilles. Genre, ça passe pas. Je vais d'abord essayer de faire une bonne game, puis ensuite essayer de la gagner. Genre, je vais capturer les points s'ils sont devant moi et tout. Tu vois, Je vais pas littéralement passer devant les ignorants, sauf si je suis dans une grosse série. Mais pour le reste, j'ai perdu. Quand je dis j'ai perdu, j'ai perdu face à la mentalité qui fait que je gâchais mon plaisir à essayer de me, enfin, à me casser les couilles. Pour des bonhommes qui, de toute manière, s'en battaient les reins à la base, tu vois. Je fais ça. Oh. Il va en avoir un vers là, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, Là, ici, ici. on va être sûr. Petite mission de reconnaissance. Ils se en C maintenant. Enfin ils se en A, pardon, mais c'est Terminé! Petit gameplay perdant, mais gameplay quand même fort appréciable. La classe de mon gars, vous l'avez au début, elle est exceptionnelle. Franchement, elle tabasse sa mère. Faudrait que je réfléchisse en quoi elle pourrait être améliorée, mais vraiment, le côté slay que tu peux faire avec le silencieux, je, je ressens les bienfaits de ça. Regardez ma killcam. Voilà. <rire> Ça fait partie des quelques bugs qui ne ruinent pas totalement ton expérience de jeu, mais qui la rendent quand même légèrement moins bien, on va dire. Légèrement moins bien. 30 éliminations multiples, mon dieu. Je pense que le score final, sera... Je pense que j'ai moins... une dizaine de morts, grand mec. Je pense j'ai 50 ou 60 kills, facile. 66-10. <rire> 66-10 avec 4 captures, c'est le kiff. Et voilà, baby. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.